Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour cette troisième émission spéciale centenaire consacrée ce soir à un siècle de militantisme. Alors, j'ai le grand plaisir ce soir d'interroger, de, de, de poser quelques questions à… À trois, et normalement quatre, mais bon, peut-être trois finalement seulement. Euh, donc, intervenant ce soir, je commence par ordre alphabétique. Euh, je commence donc par Paul Boulan, qui est le directeur du Métron, euh, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, mouvement social. Euh, donc, pour une soirée consacrée au militantisme, ça s'imposait. Il est l'auteur, eh évidemment, de très nombreuses notices euh, de ce dictionnaire, euh, évidemment, l'auteur de nombreux articles, notamment, de cette thèse qui a été édité aux éditions de l'atelier, « Des vies en rouge euh, », ouvrage évidemment qui s'impose quand on veut traiter de militantisme. D'ailleurs, c'est le premier terme du titre, « Les militants euh, ». Merci beaucoup à, à lui pour sa participation ce soir. Euh, nous avons également le plaisir d'accueillir Nicolas Devers-Dreyfus, qui m'a demandé de bien préciser qu'il n'était pas historien, qu'il ne prétendait pas à ce titre, parce qu'il fait assaut de modestie euh, très régulièrement, mais ça n'empêche pas comme sa bibliothèque vous le laisse à penser, c'est un érudit qui connaît très bien, par ailleurs, le mouvement, le mouvement tout brillé et le mouvement communiste en particulier, Et puis, qui a, là, par ailleurs, je le signale aux historiens, notamment qui pourraient vous écouter, euh, par devers lui, de nombreux éléments d'archives. Euh, donc, euh, songez ici, vous faites okay. des... Des recherches sur le Parti communiste. Nicolas Devadrefus, qui, entre autres, est l'auteur d'un ouvrage à paraître de manière imminente, qui est déjà disponible en souscription, donc en pré-achat, qui est donc consacré à une anthologie de discours communistes, donc à édition, aux éditions du Temps des Cerises, à l'occasion de ce centenaire. Et puis, nous avons donc Zoé Grimberg, qui nous fait le grand plaisir d'être. Euh, parmi nous ce soir également, je le dis d'autant plus que euh, Zoé est l'auteur, l'autrice d'une thèse désormais dans les mains de son jury et qui sera soutenue de manière imminente euh, désormais donc consacrée euh, au militantisme communiste, mais dans un, monde, un secteur particulier du côté euh, des, mondes, des mondes juifs. Et enfin, Anne Jollet, qui sera peut-être parmi nous à un moment de cette soirée, qui, est, qui dirige la rédaction des cahiers d'histoire, revues d'histoire critique, et qui est notamment à l'origine d'une journée d'études qui devait se tenir en 2020 et qui finalement se tiendra, si tout va bien. En 2021, consacré justement au genre dans le militantisme communiste, et donc à ces questions autour de, de donc du genre dans le militantisme. Bien, et eh bien ceci étant précisé, euh, si j'ai oublié de dire évidemment que Zoé était l'auteur aussi de déjà de plusieurs articles, dont euh, quelques-uns que je peux présenter dans des ouvrages collectifs. L'un donc dans cet ouvrage s'appelle empreinte rouge pas très bien ici, dans lequel elle a écrit un article et d'autres articles qu'elle a aussi écrits dans cet ouvrage un article partie coloniste français que j'ai ici avec moi et donc que je présente et puis dans d'autres revues Évidemment. Alors, ceci étant précisé, on peut peut-être commencer par, par une réflexion avec Paul Boulan, euh, que je remercie encore, euh, parce que, somme toute, le Parti communiste français, quand on parle de militantisme, souvent, on associe ces deux termes, disons euh, militantisme, militant et communiste, comme si, euh, si je puis dire, c'était un élément un peu identitaire de ce qu'était le, le communisme en France. Alors, je ne sais pas, parce que peut-être votre regard qui connaît bien euh, ce siècle et même en plus en amont avec le, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, quel, quel regard vous pouvez avoir sur cette sur cette question-là, disons militantisme et, et communisme en France Alors c'est vrai que euh, le, le, il, y a, il y a deux aspects, je pense, à, à relever par rapport à cette question-là, cette association en fait entre euh, l'histoire du parti communiste ou le parti communiste et ses militants et militantes. D'abord le fait que euh, signaler en fait l'importance dans la vie, dans le fonctionnement d'une organisation, du mouvement ouvrier, un syndicat comme un parti, et le Parti communiste en fait partie, des militants. C'est finalement les forces vives de ces organisations qui les font fonctionner qui leur donne cher et qui leur donne d'une certaine façon un sens puisque c'est la raison d'être de ces organisations de, de, de construire en commun l'action politique donc forcément ça s'appuie sur, sur les activités de d'hommes et de femmes par enfin de par le territoire, etc. Et puis, euh, alors, ce qui est peut-être un peu spécifique euh, à l'histoire du Parti communiste et au Parti communiste, c'est que il y a une forme d'exigence un petit peu euh, spécifique. Il n'y a pas. De, le Parti communiste refuse d'être un parti d'adhérent euh, tout au long de son histoire, hein, même très très tardivement. L'adhésion n'est pas censée suffire. Le fait de prendre sa carte n'est pas euh, le seul geste qu'on attend. Euh, donc, on on parle, Annie Criégel par exemple, parlait des cercles concentriques en distinguant les, les adhérents, euh, les sympathisants et les électeurs, par exemple, ou les électeurs de la presse communiste, qui sont plus nombreux évidemment que les adhérents du parti. Mais il y a cet effort constant de transformer le simple adhérent en militant et donc en, en acteur, en acteur de, de politique. Et ce qui passe par à la fois le fait de l'impliquer, dans différentes activités du, du parti, ce qui passe par le fait de le former, d'en de, de, faire lui, que chaque militant soit lui-même un vecteur de, de la propagande ou de l'activité du parti communiste. Donc, je pense que c'est ça qui fait peut-être une association un peu plus forte et peut-être différente de ce qu'on pourrait, enfin, de, de, de, de type de parti qu'on peut connaître par ailleurs ou peut-être plus... plus dans les temps présents, de partis d'adhérents qui ne sont, for... sont pas forcément actifs dans la vie de l'organisation. Je pense que c'est peut-être ça qui fait une association un peu forte entre l'identité, enfin, l'idée de, de Parti communiste et la notion de militantisme comme centrale finalement dans la définition du Parti communiste. Euh, merci Paul, pour, pour Paul Boulan pour ces premiers éléments. Peut-être que je pourrais interroger Nicolas de Verdreyfus par rapport à, à, à ses profils particuliers, de militants particuliers qu'il a pu croiser à, à, en réalisant cet ouvrage consacré donc à cette anthologie de discours, où là, peut-être que vous avez pu, en, en, faisant, en menant ce travail, eh bien, croiser un certain nombre de de, de trajectoire qui nous interroge peut-être sur le siècle, sur ce qu'est aussi le, le, le profil de ces, de ces militants, et dans ce cas précis, j'imagine, plutôt de ces dirigeants communistes. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. D'abord, il y a un mouvement quand même, il y a une évolution quand on parle d'un siècle de militants il est bien évident qu'avec le mouvement de la société française, le mouvement des classes populaires, le mouvement des intellectuels aussi, euh, les choses évoluent et donc les, les adhésions elles-mêmes, les militants elles-mêmes, elles, elles sont, sont liées en, en profondeur à, à la société dont ils font il partie. Mais enfin, il y a quand même des, des permanences et, et, et effectivement, c'est une spécificité très grande. La première, la première spécificité, c'est que ces militants, de la base au sommet, sont issus très majoritairement des classes populaires, de la classe ouvrière, de la paysannerie, etc. Voilà, ça, je crois que c'est quand même une spécificité quand on voit le personnel politique de la 4 la 3e, 4e, 5e République. On parle de quelque chose de tout à fait spécifique et c'est même valorisé. C'est-à-dire que le mécanisme de, de montée des cadres, de sélection des cadres, se fait aussi sur des critères sociaux. Euh, les choses sont un petit peu différentes aujourd'hui parce que malgré les, les handicaps sociaux et culturels, le, le, le monde de l'éducation est beaucoup plus large. Et quand il y a deux millions et demi d'étudiants, c'est pas comme quand il y en a 60 000. C'est évident. Et donc ça, ça rejaillit. On est souvent fils d'ouvriers aujourd'hui. On est souvent voilà. À l'époque, quand on devenait instituteur, c'était déjà un marchepied dans l'ascension dans l'ascension sociale. La deuxième caractéristique, je crois. C'est toujours bizarre, parce que évidemment quand on lit les biographies et tout ce qu'on doit au dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, bien sûr, mais c'est que ce sont des jeunes, voilà, ceux qui ont créé le Parti communiste français, mis à part les héritiers de l'ancien Parti socialiste, massivement, c'est la, la jeunesse qui sort de la guerre, et ensuite c'est la génération juste après, et quand on voit le curriculum vitae des uns et des autres, ils sont extrêmement jeunes. Troisième caractéristique, c'est qu'ils en bavent. Voilà. Comme les classes dont ils sont issus, ils ne mangent pas toujours à leur faim, ils ont des problèmes extraordinaires pour se déplacer à vélo, etc., pour leur, pour leur militantisme. Euh, ils alternent les périodes de légalité et d'illégalité de clandestinité. Alors, C'est aussi pour certains l'opportunité d'aller dans les institutions de la troisième internationale, pas seulement l'international politique, mais aussi les internationales syndicales, le Secours Rouge international, parce que plutôt que d'être réduit à la clandestinité ou de se laisser emprisonner, parfois il n'y a pas le choix, on est emprisonné, la répression est très dure dans les années d'avant-guerre, voilà, et, euh, et on, on part pour des missions dans l'international. Et D'ailleurs, ce qui ne se voit pas dans les biographies, c'est qu'il y a un effet de retour avec la montée des fascismes en Europe. Il y a quantité de militants antifascistes des pays de l'Europe centrale qui sont en France et qui participent sous des faux noms, souvent, euh, aux dispositifs d'édition, à la propagande, notamment avec les, de, de, de, des gens de grande qualité qui viennent d'Allemagne, euh, aux dispositifs de rédaction dans les, dans les journaux. C'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient euh, entre des militants français à l'étranger, dont la plus belle geste, c'est bien sûr les brigades internationales, après, au moment de la guerre d'Espagne, et aussi des missions internationales euh, de, de ces militants, soit au siège à l'Hôtel Luxe, à Moscou, mais aussi sur les cinq continents. Il y a des histoires comme celle d'Octave Rabaté, mais comme celle aussi de, de Lise London, voilà, qui sont tout à fait intéressantes de voir comment les choses se passent. Bon. Merci pour ce premier tour de piste. Évidemment, un, assez, la, la matière qu'on va brasser est assez ample. Euh, mais peut-être qu'on pourrait essayer de se pencher sur cette, ce, cet univers auquel on ne pense peut-être pas tant que ça euh, aujourd'hui, euh, quand on pense au Parti communiste français euh, d'une manière générale, et pourtant, euh, qui est un, un domaine euh, important, euh, qui est donc ce, ce secteur juif, pour reprendre le, les termes donc, euh, de la thèse déposée, donc, Zoé Grimberg, mais peut-être que le titre définitif a changé, en tout cas c'était le titre de départ, et je me rends compte simplement que vous n'avez pas signalé les institutions auxquelles sont adossées respectivement Paul Boulan et Zoé Grimberg, donc Paul Boulan, qui est un avenir de recherche au CNRS, si je ne me vus, c'est bien ça, et donc Zoé Grimberg, qui est doctorante, mais à bientôt docteur, donc à Sciences Po. Donc Zoé Grimberg, peut-être que vous pouvez nous parler de ces ces militants, euh, ces militants du secteur juif du, du Parti communiste français. Oui, euh, donc les militants du secteur juif, comme je l'appelle, c'est en fait les militants issus de la sous-section juive de la MOI, donc de la main-d'œuvre immigrée, créée dans les années 20 par le Parti communiste français, pour euh, permettre à des militants euh, qui ne parlaient pas français de militer dans des groupes de langue ou de nationalité spécifiques. Et moi, j'étudie en fait, la suite de, ce, de cette sous-section juive de la MOI, ce qui devient en 1947 le secteur juif du Parti communiste, et qui est en fait, constitué euh, pour l'essentiel le, de euh, donc, juifs immigrés euh, d'Europe orientale euh, et centrale, mais surtout orientale et essentiellement polonais, et yiddishophones. Euh, et donc ces militants… Alors moi, j'ai travaillé sur l'élite de ces militants, c'est-à-dire que j'ai un corpus de 26 militants, qui sont euh, euh, à la fois issus d'un milieu ouvrier, disons pas vraiment ouvrier, mais un milieu de petits artisans juifs de Pologne, euh, mais qui se distinguent, en tout cas pour les cadres et les dirigeants que j'ai étudiés, euh, par un, une spécificité culturelle, disons, c'est-à-dire un, beaucoup d'entre eux, euh, on parle de nombreuses langues, ce qui est spécifique à cette minorité, euh, qui a immigré, mais qui parlait à la fois donc, la, le yiddish, le polonais, souvent l'allemand, parfois le russe, qui parle aussi français, et qui a un attrait pour, euh, pour la culture euh, au sens large, donc la littérature, l'art, etc. Et euh, parmi les quatre que j'ai étudiés, euh, beaucoup sont certes d'extraction relativement populaire, avec cette spécificité culturelle qui a poussé leurs parents à les faire étudier si possible. Mais dans le cadre de leur trajectoire d'immigration, euh, lorsqu'ils arrivent en France, ils vivent des vies d'immigrés euh, de classe populaire. Ils travaillent comme manœuvre sur des chantiers, euh, à l'usine, beaucoup dans des ateliers d'artisans. Euh, et les, les cadres-là vont réussir euh, à mener une vraie carrière politique, à devenir des professionnels de la politique au sein du Parti, euh, du parti communiste et de son secteur juif. Euh, mais la plupart des militants de, de la base du secteur juif euh, du Parti communiste français sont des militants hein, qui partagent en fait le profil de beaucoup de militants euh, du Parti à ceci près effectivement qu'ils sont issus de l'immigration euh, yiddishophones et qu'ils sont dans des secteurs euh, d'activité un peu différents. Euh, on est moins dans euh, le profil du, du, du militant euh, ouvrier de l'usine et plutôt sur des, artis, enfin, voilà, des artisans euh, très urbanisés parisien merci peut-être pour ce premier éclairage euh, j'en profite pour essayer d'intégrer les questions que je lis euh, dans le, euh, le fil facebook en ce moment euh, et ça me fait penser il y a une des questions qui me fait penser à ce que un article de, de paul boulan donc je vais la lui poser euh, yannick nous yannick Puticaz nous indique euh, n'oubliez pas l'humanité notre journal en l'occurrence, il précise que mon papier a vendu sur les marchés, c'est aussi ça le militantisme. Peut-être qu'on pourrait revenir sur donc, la, la place de l'humanité, la place du journal dans le militantisme communiste, qui je crois, euh, enfin, en tout cas vous l'avez montré dans, dans, une part, dans un article que j'ai en tête, euh, tient une place particulière dans le militantisme communiste, le boulot. Oui, évidemment. Alors, c'est vrai que spontanément, on associe plutôt le journal à la dimension, on va dire, politique, à la diffusion des contenus politiques, c'est-à-dire la lecture du journal par les militants, le fait qu'eux-mêmes s'informent sur l'actualité et sur, donc, du coup, les prises de position de l'organisation à la fois à travers un jeu de réunion interne, mais aussi au quotidien à travers le journal. Donc, c'est un élément important de, de, de la formation, finalement, de l'information et de la formation des militants au quotidien. Mais, et c'est ce que votre, la question de, de, de cet internaute suggère, c'est aussi des pratiques en fait, qu'il y a autour du journal. Et, et ce sont des pratiques qui créé du lien, c'était un peu, enfin, cet article, il date un peu, je crois que c'est mon premier article, ça date de 2004 au moins, donc euh, c'est presque, euh, c'est très vieux, bon bref, euh, mais euh, en tout cas, j'avais essayé de montrer qu'il y avait effectivement différents rapports euh, au journal, qui n'étaient pas simplement un rapport de lecture, et euh, quelque chose de passif, finalement, vis-à-vis -vis de, de, des contenus assimilés à travers le journal. C'était toute un, une série de gestes, de gestes militants qui entourent le journal. Alors, évidemment, c'est la diffusion, la, le, les pratiques de rencontres et de dialogues concrets autour de la diffusion, dans, sur les marchés, le, c'est une image un peu classique. D'ailleurs, parmi les, les livres qui, qui paraissent à l'occasion du centenaire, un certain nombre, euh, utilise cette image du diffuseur de l'humanité parce que c'est une image forte qui incarne vraiment le, le, le Parti communiste dans, dans l'espace public. Euh, partout finalement où il y a des militants communistes jusqu'aux années 70, 80, euh, un peu moins aujourd'hui, il y avait des diffuseurs de, de l'humanité pour faire euh, exister euh, dans l'espace public, dans la rue, euh, le, le, la présence des militants et créer à cette occasion-là évidemment des rencontres parce que c'est jamais simplement... Un échange, le journal contre une pièce ou contre une somme d'argent, c'est l'occasion d'une discussion, etc. Et donc tous ces gestes, ça fait partie des gestes, finalement, des gestes militants qui sont communs, qui sont en commun dans l'ensemble du, du, du Parti communiste et très durablement dans, dans, dans son histoire. Ça fait partie de ces permanences qui, qui fondent un petit peu le, la geste communiste, si, si on peut dire, avec d'autres qui ont pu évoluer, mais avec d'autres objets, d'autres liens, d'autres formes de pratiques, voilà, la réunion de cellules, le, le, la prise des cartes, enfin, la remise des cartes, voilà, des moments comme ça qui, sont, euh, qui, évidemment, vont avoir des variations dans le temps et dans l'espace. La réunion de cellules rurales n'est pas la réunion d'usine, de, de, de cellules d'entreprise ou la réunion de cellules, plus tard, de bureaux, etc. Donc, tout ça, évidemment, introduit des variations. Euh, en plus, il y a... Enfin, c'est aussi une chose qui est intéressante à noter. Les cellules elles existent quand les gens se réunissent. Donc, en fait, il n'y a pas forcément un lieu, il n'y a pas un siège de toutes les cellules de France autour de, de, enfin, dans l'histoire du Parti communiste. Donc, ce qui fait exister une cellule de, du Parti communiste, c'est la réunion des gens qui peut être au café, qui peut être chez un militant, qui peut être dans des tas de lieux. Donc voilà, c'est des moments et des formes d'activité qui sont un petit peu en commun, partagées. Et je crois effectivement que le, le, le journal, le rapport au journal est très fort et très fondateur, très fondateur d'une identité des militants communistes à travers leur histoire. Euh, merci pour ces éléments, euh, Paul Boulan. Peut-être rebondir tout de suite avec Zoé Grimberg, parce que euh, dans ce secteur juif, euh, je parle évidemment de son contrôle, mais euh, l'humanité tient, j'imagine, une certaine place. Mais il y a un organe spécifique. Il y a un organe spécifique. Peut-être que vous pouvez nous, nous en parler, peut-être, de cet organe, et puis des relations. Euh, Est-ce que c'est l'un à la place de l'autre, l'un puis l'autre Enfin, Peut-être racontez-nous, peut-être, ça, s'il vous plaît. Oui euh, donc oui, effectivement, il y a un, un journal euh, lié au secteur juif, donc un journal en yiddish, euh, qui s'appelle Naye Press, qui veut dire la presse nouvelle, et qui euh, donc existe depuis euh, 34, euh, il me semble, avec une interruption, euh, une parution sous un autre nom euh, sous, dans la clandestinité, et qui reprend sa publication euh, à l'issue de la guerre en yiddish, il existe aussi, il faut le dire quand même, euh, un organe de presse de la principale association du secteur juif, euh, un organe de presse en français, qui s'appelle euh, Droit et Liberté, qui devient ensuite l'organe de presse du MRAP en 1949, euh, mais qui, est, qui, signifie, enfin, qui montre en fait la volonté de ces organisations de, de faire parler français aussi leurs adhérents, euh, même si l'humanité euh, le permet. Donc l'humanité est euh, distribuée par ses militants, euh, vendu euh, par ces militants, tout autant que le journal euh, Naïe Presse. Euh, et je dirais que chez les militants euh, dont j'ai interviewé les enfants, par exemple, euh, il y avait les, la, on m'a parlé de la lecture des deux, c'est-à-dire qu'on lisait l'humanité euh, pour lire en français, notamment, pour avoir, parce que c'était le journal à la maison. Euh, et on lisait aussi euh, Naïe Presse, évidemment. Euh, notre, bon, les militants que j'étudiais étaient souvent en plus... Euh, euh, ils écrivaient dans Naïe Press, donc euh, effectivement. Et donc le lien entre les deux, c'est que si je prends un exemple, euh, euh, par exemple en 1964, au moment d un, d un, de, donc, de la circulation d'un pamphlet antisémite en, en URSS, euh, c'est le journal Naïe Presse qui se saisit de la question, et qui écrit un, enfin, plusieurs articles évidemment, puisque c'est la destination d'un lectorat juif, euh, et l'humanité ne va pas écrire hein, son propre article sur le sujet, mais va en fait traduire en, depuis le Yiddish en français euh, un des articles publiés dans Naïe Press pour, euh, bon voilà, l'humanité ne va pas faire la recherche spécifique et va s'appuyer sur l'organe de presse des Juifs communistes grâce aux traducteurs et à l'inverse, euh, Naïe Press reprend régulièrement euh, des articles de l'humanité qu'elle traduit enfin, en français, en Yiddish pardon. c'est un peu ce lien euh, voilà. et après le contenu des deux journaux euh, diffère évidemment puisque dans le secteur juif euh, c'est un journal qui s'adresse à un lectorat particulier avec des intérêts particuliers, on y parle beaucoup plus d'antisémitisme, de euh, questions propres euh, au monde juif euh, en France, avec cette volonté constante euh, de permettre aux lecteurs qui ne parlent pas français euh, de s'acculturer, c'est un peu le terme euh, qui convient, euh, même s'il faut en méfier, mais à la France, à ses usages et, euh, et, et aux aux intérêts du parti. Parce que le grand problème de ce secteur juif pour le parti de temps en temps, c'est cette crainte qu'il puisse s'émanciper euh, des, euh, des, de la ligne du parti et privilégier euh, des, euh, des intérêts plus particularistes. Et donc, il y a toujours, de la part des, des rédacteurs de Naïe presse la volonté aussi de, reste, de trouver le bon équilibre et de, de, de parler en yiddish à ceux qui ne peuvent pas comprendre le français tout en les invitant, à s'intéresser aussi euh, à la situation française, bien sûr. Merci pour cet éclairage. Je vois en plus qu'il… Euh... Il rencontre pour une part des, des, je vois des atteintes d'autres qui ne connaissaient pas bien cette histoire. Donc je pense que c'est pourtant le thème. Donc, donc merci pour cet éclairage précis, Zoé Grimberg. Euh, on, on pose aussi sur, le, sur Facebook la question suivante. Euh, on me demande, euh, je crois que c'est Martine Vuille, qui me demande l'évolution de cette relation entre le Parti communiste et l'humanité. Et je ne peux pas taire que Nicolas de Verdreyfus a été longtemps le président de la société des lecteurs de l'Humanité. Donc peut-être qu'il sera en mesure de répondre à cette question qui nous amène plus sur la période plus contemporaine. Peut-être que vous pouvez nous dire quelques éléments sur cette question, Nicolas de Verdreyfus. Oui, oui, évidemment. Quand on parle du journal l'Humanité, le quotidien fondé par Jean Jaurès en avril 1904, on parle d'un journal qui préexiste au Parti communiste français et qui donc, au debout de la chaîne, n'est pas un journal, a été pendant des années l'organe du Parti communiste français, mais dans ses débuts ne l'était pas, d'ailleurs il le préexiste, et après est devenu un journal communiste, de création communiste incontestablement, mais qui n'est plus un journal de parti depuis environ un quart de siècle. Voilà Ce qui est, ce qui est une mutation difficile et ce qui n'empêche pas que les militants communistes, comme le disait Paul, euh, continuent à, à, à, se, à utiliser l'humanité, à faire lire l'humanité, à utiliser comme point d'animation, comme, comme moyen de tourner aussi dans les étages ou dans, dans les entreprises. C'est beaucoup plus compliqué, mais ça a toujours été une, une volonté avec l'humanité et son hebdomadaire, l'humanité dimanche. C'est le positionnement rédactionnel qui a évolué. Euh, incontestablement, c'est d'abord un journal communiste à partir de 1920, et ça reste un journal communiste mais plus de parti après la, à, à partir de la fin des années euh, des, des années 90 où c'est le journal qui essaye de recueillir, qui tente de recueillir toutes les alternatives avec les mêmes points forts sur le plan rédactionnel. Je crois que c'est important de le de, de le souligner, c'est-à-dire c'est c'est le journal du social incontestablement c'est un journal sensible à toutes les formes de solidarité internationale et c'est un journal aussi avec une très très forte rubrique culturelle qui est reconnue par l'ensemble je dirais du monde des, des, des médias mais c'était ce lien avec les militants qui est vraiment né en, en 1929 1930 quand le gouvernement tardieu a essayé d'étrangler financièrement le journal qui a résisté sous la direction de Marcel Cachin en créant des comités de défense de l'humanité, ce lien militant qui a été très compliqué parce que des gens sont morts, soit en l'éditant, soit en le diffusant, euh, pendant la, les, les, les, les centaines de numéros qui sont qui ont été diffusés pendant la clandestinité, et après, pendant les guerres de décolonisation, ça n'était pas simple non plus de tenir un point d'animation pendant la guerre d'Algérie ou pendant les deux, la première guerre d'Indochine française. Voilà. Ce, ce, ce journal a vraiment un lien très fort avec les pratiques militantes des, des communistes. Si je peux me permettre… Euh, je, je voudrais dire un mot euh, parce que j'ai retrouvé justement un discours peu connu de, de Thorez, Maurice Thorez au Congrès d'Arles qui justement euh, revient sur le moment où le Parti communiste sort d'être une petite secte en quelque sorte, c'est le Front populaire, et, et il dit un certain nombre de mots sur les militants. Voilà. Je, je crois que c'est important de le dire parce que ça montre aussi ce qu'était euh, le communisme. Je crois que ça n'est absolument pas démagogique. Voilà, c'est à tous les militants obscurs du grand parti communiste, à tous ceux qui ont lutté et souffert sans défaillance dans les années difficiles que va en ce moment notre pensée fraternelle. Rendons hommage à ces artisans modestes et, su, et sûrs de nos succès, au cellulaire dont on s'est moqué avant de l'imiter, qui a reconstitué 20 fois son groupe, 20 fois l'a vu se disloquer sous les coups de la répression patronale et policière et qui, à la 21e fois, est devenu le dirigeant de centaines de militants communistes. Rendons hommage aux à l'artisan aux paysans communistes isolé dans son village, parfois méprisé, toujours combattu, qui a préparé la belle moisson du présent et celle plus belle encore de demain. Regardez nos hommes à la tête de grandes organisations ouvrières ou administrant des villes importantes, regardez-les à la tribune des assemblées ou dans leur activité parlementaire ou encore dans les salles de rédaction de nos journaux. Presque tous sont des ouvriers, des paysans authentiques, parmi eux de grands, de vrais intellectuels, des universitaires éclairés, des savants réputés, des écrivains de talent, des artistes renommés ». Ils sont les fils du peuple, ils sont le peuple de France. Je dis ça parce que c'est le moment, justement en 1937, avant les années sombres, enfin qui commencent déjà évidemment, mais c'est le moment où le Parti communiste devient à son âge adulte, en quelque sorte avec les espoirs et ensuite les désillusions de la période du Front populaire, bien évidemment. Merci pour ce regard, Nicolas de Vadrefus, entre présent et passé, avec la casquette particulière qui est la tienne, parce qu'on m'a fait le reproche parfois, on m'a dit mais, mais dis donc, tu n'invites que des historiens. Non, non, non, l'histoire n'appartient pas qu'aux historiens, donc c'est bien aussi que des que d'autres regards soient proposés, et merci pour ce pour cet éclairage. Euh, un, un mot peut-être toujours pour suivre les, ré, les réactions. Euh, mais ça mériterait bien deux questions. Et si tu veux, si vous voulez, Paul Boulan, on peut en faire une seule, que vous développerez en deux temps, si vous voulez. Euh, comment dire on me, on, pas on me demande rien du tout, d'ailleurs. Mais on demande, en l'occurrence, euh, à l'un ou l'une d'entre vous, de parler euh, des militantes, euh, donc militants au féminin. question que j'avais un peu envisagée, justement, euh, pour... Euh, pour Anne Jolet, mais, mais comme vous êtes aussi euh, à l'origine d'un article sur ce sujet avec Julien Michy euh, dans une période plus récente, peut-être que vous pourriez évoquer cette question, mais j'étais bien tenté quand même euh, de vous demander de développer… Euh, euh, aussi le cas, je crois que c'est André Moat en tout cas, de cette militante euh, justement euh, dont vous avez retrouvé euh, le, l'agenda, le, la enfin le, le, oui, l'agenda, voilà, et donc qui nous permet d'avoir une belle entrée euh, dans, euh, dans le, le concret du militantisme communiste des années 1950 pour naviguer entre le Front populaire de Nicolas de Vadrefus aujourd'hui et puis ces années 1950. alors euh, effectivement sur la question des, des on va dire de la place on pourrait dire que par rapport à, ce, à la formule qu'on a en début de d'émission de, la, la question du genre finalement du point de vue du parti communiste et, notamment la place des militantes dans son organisation. C'est vrai qu'avec Julien Michy, on avait consacré un article à la question de, de, de la promotion des militantes dans l'appareil du Parti communiste dans les années 50-60, en gros, ou 40-60, mais ça avec quelques regards sur les périodes antérieures, pour montrer, en gros, pour le dire assez vite, que d'abord signaler que, tout au long de son histoire, en réalité, le parti communiste a été quand même à accorder une place aux militantes que très peu de partis accordaient. En tout cas, les partis de masse de, de, de, de ces différentes époques. C'est-à-dire que dans la part des femmes parmi les adhérentes à très tôt était, enfin en tout cas dès le Front Populaire a été importante. Euh, aux origines du Parti communiste, il y avait aussi euh, un investissement d'un certain nombre de, de militantes, euh, y compris de militantes féministes, euh, dans, euh, dans le Parti communiste. Alors avec un mouvement qui a suivi un peu le repli euh, qu'il y avait aussi en Union soviétique de, de conservatisme dans, sur les questions de genre et sur la place des femmes, donc qui a, qui a un, euh, amené un repli, hein, puisque justement euh, euh, au Congrès. Euh, Dernier congrès, au congrès de 1937, le dernier congrès avant la, la guerre, il n'y a plus de femmes au comité central du, du, du Parti communiste. Il y a une. Je ne sais plus. Oui, alors une. Ça blesse, en gros. Martha euh, En tout cas, là, il y a un mouvement de repli euh, sur, ces, sur ce, sur ce point-là, euh, qui ensuite, euh, à, la, à, à la libération, est compensé. Et dans les années 50, il y a un vrai, euh, un vrai effort euh, pour euh, intégrer dans les appareils intermédiaires et dans la direction du Parti communiste euh, des militantes, euh, et donc organiser, d'une certaine façon, euh, cette promotion euh, de militantes dans l'appareil, mais avec des ambiguïtés, puisque, euh, comme euh, ça a été d'ailleurs déjà évoqué, il y a euh, dans le Parti communiste un primat accordé aux classes populaires et notamment à, à, classe, à la classe ouvrière, et en fait un décalage en fait, entre le fait que souvent... Euh, les femmes ouvrières, donc les ouvrières, euh, avaient beaucoup de, di de difficultés à combiner l'activité militante, l'activité euh, professionnelle et souvent donc les, les tâches euh, domestiques, etc., qui leur, qui continuaient à leur être, euh, à leur incomber. Et donc euh, c'était plutôt des, des employés, euh, des secrétaires, des employés évidemment euh, modestes, mais c'était plutôt des employés euh, qui étaient les militantes. Euh, femmes Et donc, elles n'arrivaient pas à combiner, si j'ose dire, toutes les, tous les attributs euh, valorisés par la promotion euh, des cadres dans le Parti communiste. Euh, donc, euh, il y avait un décalage et c'est plutôt des femmes, euh, euh, pas diplômées, mais euh, de, dans des, des professions tertiaires qui étaient, euh, qui étaient euh, intégrées à l'appareil. Et euh, au contraire, les, souvent, les ouvrières avaient des, la, avaient des difficultés à s'inscrire dans la durée, à inscrire leur engagement militant dans la durée. Euh, ce qui me permet de faire effectivement un petit peu la, la jonction avec cet exemple que j'ai pu euh, décortiquer d'André Moat, euh, militante qui est d'abord une militante de région parisienne, puis euh, de Bretagne, euh, qui, que j'ai étudié euh, alors qui, elle, est, est une intellectuelle, pour le coup, et pas du tout une ouvrière, c'est une bibliothécaire, c'est une collègue, une bibliothécaire du CNRS, qui travaille en région parisienne, puis euh, en, en Bretagne, donc à, à Roscoff, et... Euh, par un jeu de hasard d'archives et de retrouvailles, de, enfin de, de conservation d'archives, on a pu conserver euh, ces agendas et voir qu'est-ce que c'était le quotidien de l'activité militante. Alors, effectivement, pour une militante qui n'est pas en usine, qui n'est pas, euh, pas l'incarnation du modèle ouvrier euh, classique, le plus, facilement, plus spontanément associé au Parti communiste, mais une militante qui, euh, qui justement passe beaucoup de, met une énergie considérable à... Euh, diffuser l'humanité, organiser des réunions de cellules, rédiger des tracts, diffuser ces tracts, etc. Et euh, que j'ai pu suivre euh, quand elle se déplace en région, donc en, en, en Bretagne, là où il n'y a plus euh, un parti communiste puissant et où elle essaye de, euh, de, de devenir à nouveau une militante, euh, militante locale, alors qu'elle n'est pas euh, bretonne. Elle devient une militante locale en s'insérant dans tout le tissu local. Et là, j'ai pu le suivre, là aussi avec ses archives, dans un livre... Euh, Collectif dirigé par Erwan Legal et François Prigent, où on, voit, où on la voit reconstituer la, autour d'elle une petite vie de, de cellules, réunir les militants, faire vivre avec le, la diffusion du journal, avec aussi le ciné-club, avec des activités culturelles. Et elle, elle, ses armes, en fait, en tant que, que militant, bah, pas en, dans une usine qui ne peut pas placer des cartes syndicales, c'est d'avoir cette activité culturelle pour réunir des gens et faire de la politique. Et donc, c'est tout. C'est intéressant d'observer à travers un cas comme ça euh, la question de la politisation finalement euh, au ras du sol, mais au ras du sol dans un, dans un sens positif, euh, en euh, travaillant les liens sociaux euh, pour faire du politique avec, euh, avec les, le peu qui existe à ce moment-là. Et à la fin, euh, euh, c'est une militante qui vraiment devient une militante locale, parce que euh, 20 ou 30 ans après, on lui décerne la médaille de la ville, dont elle n'est pas originaire, mais parce qu'elle s'y est imposée comme une figure euh, comme une figure locale dans, dans, dans la vie politique de, de, de Roscoff. Donc, euh, en ayant aussi, euh, finalement, un positionnement euh, à la fois social, professionnel et en tant que femme, qui ne la met pas au cœur de l'activité ou du, du modèle euh, militant communiste. Euh, ben merci pour cet exercice un peu compliqué, parce qu'effectivement, ça fait partie des bonheurs de recherche, un peu, dans la thèse de de Paul Boulon, il y a ce, ce, ce, ce développement autour d'André de, de, de, Mohat qui est évidemment assez, assez, assez fort. Euh, donc, peut-être que toujours pour suivre un petit peu les questions que je, que je repère, euh, peut-être une question malgré tout… Euh, mais non, alors non. Hors dehors des questions, que je repère, une question pour Zoé Grimberg. Parce que tout à l'heure, vous avez donc évoqué le secteur juif. Mais peut-être qu'il y a une question un peu simple qu'on pourrait se poser. J'en mets deux directement. C'est d'une part, est-ce que c'est une forme de séparatisme, pour employer un mot qu'on entend un peu si dans ci pourquoi, pourquoi, pourquoi donc organiser les juifs à part Est-ce que quand on est juif, on ne peut pas militer dans la cellule d'entreprise ou la cellule locale C'est une question naïve, mais je sais que vous y répondre. Non, en fait, c'est une bonne question que je me suis posée en réfléchissant à mon discours de soutenance, en me disant, est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, dans un parti politique français, des groupes spécifiques pour des minorités euh, linguistiques, mais aussi ethnoculturelles comme le sont les Juifs Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait appeler ça du séparatisme, effectivement. Alors, euh, à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, en tout cas, euh, la moille existe pour des raisons pragmatiques avant tout, euh, qui sont d'une part linguistiques évidemment, puisque les militants, bon, disons par exemple l'espagnol, ne parlent pas la langue, donc le Parti communiste leur demande de deux choses, de militer à la fois dans la cellule, dans une cellule du parti, donc avec des militants français, en espérant qu'ils vont apprendre le français, qu'ils vont se mélanger avec des militants français, et en même temps dans des cellules spécifiques, où ils vont défendre euh, euh, les intérêts de, des militants espagnols par exemple, avec le lien, bon, c'est un peu compliqué avec le lien avec euh, d'autres pays, euh, l'Espagne ou l'Italie. Euh, dans le cas des Juifs, en l'occurrence, il n'y a pas de lien avec d'autres pays. Ils sont juste groupés entre militants Juifs. Et, euh, pendant la guerre, bon, le, le lien est plus ou moins rompu. Ces militants sont à part effectivement. Et après guerre, il euh, y a un, une vraie discussion euh, qui est de, le parti se demande que faire de cette structure qu'est la moille euh, et de ses militants avec l'idée qu'on a longtemps lue dans l'historiographie, et c'est un peu une réalité, c'est que euh, ces militants ont versé euh, le sang, leur sang dans la résistance, ils ont participé à la libération de la France, comme tous les militants français, même s'ils étaient groupés à part, ils ont participé au combat de la libération. Euh, de fait, on, peut leur, euh, on devrait euh, les intégrer au parti. À cela s'ajoute la crainte du Parti communiste euh, de l'autonomie, compris ces groupes, dans la clandestinité. Parce que qui dit clandestinité dit moins de liens euh, hiérarchiques avec le parti, moins de contacts, etc. Et donc, euh, le Parti communiste engage un mouvement d'intégration des minorités des immigrés euh, dans les structures françaises, donc dans euh, les organisations de masse, dans les, structures, dans les cellules françaises de la CGT, du parti, etc. Et les Juifs entrent en négociation, euh, les Juifs yiddishophones, hein, j'entends, entrent en négociation avec le Parti communiste euh, pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'est euh, qu'il constatent que les Juifs en France sont dans une situation euh, très difficile après la Seconde Guerre mondiale euh, et qu'il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue de la reconstruction de la vie juive. À cela s'ajoute la grande compétition au sein du monde juif entre des mouvements politiques concurrents, notamment dans, au sein du monde juif immigré, euh, avec donc à la fois les communistes qui occupent une place importante parmi les Juifs yiddishophones, mais aussi les Bundistes, qui sont en fait donc c'est un mouvement juif marxiste mais anti euh, anti bolchévique euh, et euh, les sionistes et donc les Juifs communistes se rendent compte et s'aperçoivent que si s'intègrent au Parti communiste français euh, et en fait mettre fin à leur groupe spécifique en yiddish, ils risquent de perdre une partie importante des militants euh, des masses juives, comme ils disent, euh, qui ne parlent pas encore français et qui restent proches des groupes juifs communistes, notamment grâce à cette question linguistique et au fait qu'on leur parle dans leur propre langue. Et donc, les juifs communistes vont argumenter auprès du parti communiste français en axant leur, en fait, leur revendication sur cette question de la propagande. Euh, ils, vont, ils, ils vont aussi dire au parti qu'il faut reconstruire le monde juif et qu'il qu faut des groupes spécifiques pour reconstruire le monde juif, mais ils vont surtout Expliquer au parti que le risque pris, euh, pas, enfin le risque en fait que fait courir la dissolution des, des organes spécifiques juifs sur euh, la propagande au sein du monde juif. Le parti euh, accepte euh, après des négociations. En 47, euh, il voilà, il, même dès 44, euh, le parti réfléchit, se dit que pour l'instant, euh, il essaye de, de fusionner certaines associations juives, de limiter. Euh, la, la multiplication de ces organisations. Euh, mais en 1947, il y a un euh, une sorte de fixation des organes euh, juifs communistes qui restent en, fait, euh, en place assez longtemps avec une grosse crise à la fin des années 50 euh, parce que les objectifs du Parti communiste français ont changé à ce moment-là. Le Parti communiste estime que les juifs, ont, les juifs communistes immigrés ont moins besoin de structures spécifiques puisqu'ils sont censés avoir appris le français la communauté est reconstruite, etc. Euh, et dans le contexte de, disons, d'antisémitisme de, en URSS euh, et de, de, de, de discussions de, au sein du monde juif communiste sur euh, l'URSS et son rapport aux juifs, euh, le Parti communiste s'aperçoit euh, qu'il risque de perdre un certain nombre de militants du secteur juif qui commencent à mettre en doute leur engagement politique et, euh, et leur foi dans le communisme, euh, et décident de reprendre en main ce secteur juif et de lui donner quelques règles, à savoir euh, qu'à présent, euh, le, le secteur juif du Parti communiste a le droit d'exister, mais qu'il doit euh, d'abord et avant tout euh, défendre les objectifs du Parti communiste, euh, à savoir ses luttes contre le fascisme, lutte contre le réarmement allemand, lutte contre la guerre d'Algérie. Euh, et pas s'intéresser prioritairement aux objectifs euh, juifs. En fait. Donc là, il y a un changement, mais il n'y a pas de dissolution. Le, le, le groupe existe encore, et dans les années 80, il existe encore. Merci, euh, Zoé Grimberg, pour ces éléments. Euh, bah, Peut-être une question, je ne sais pas très bien à qui l'a poser, mais je me dis que Nicolas de Verdreyfus pourrait sans doute y répondre. Euh, Sylvain Lecointre nous dit « mais n'oubliez pas la paysannerie ». Alors, euh, peut-être que Nicolas de Verdréfus, vous pourriez nous parler un petit peu, parce qu'on a, on, quand on pense au militantisme communiste, on pense souvent au militantisme ouvrier, et bien sûr que l'ouvrier communiste est une figure très importante qui, qui marque euh, depuis 1920 l'identité du Parti communiste à certains égards, mais c'est vrai qu'il y a bien sûr ce, ce, ce militantisme paysan, peut-être que vous pourriez nous en dire un, un mot Nicolas de Verdréfus, je, je vais essayer, oui de, dès les débuts de, du Parti communiste français, il y a une trace paysanne très forte elle est incarnée d'ailleurs par le seul député qui a été élu juste avant le congrès de Tours, le premier député communiste, c'est Renaud Jean, député de Marmande, député de Marmande et, et grand blessé de la guerre de, de 14-18 qui sous son impulsion, mais c'est vrai que la France de l'époque était beaucoup plus paysanne que de nos jours en termes de population, de démographie tout simplement et de place dans la société, mais le Parti communiste dès 1921 sort un programme agraire très complet et Renaud Jean est l'animateur avec des associations, une confédération paysanne, des, des, des journaux avant la terre, après ce sera la terre, à tel point qu'au moment du Front populaire, Renaud Jean est le président de la commission de l'agriculture à la Chambre des députés. C'est une commission très très puissante hein, du point de vue de... C'est un régime parlementaire, la Troisième République. Donc le président de la commission de l'agriculture, euh, il fait beaucoup de choses. Il milite pour, par exemple, la création de l'Office national des céréales, pour la régulation des prix, pour la défense de la petite paysannerie. Et, et il a un dauphin. Ce dauphin, c'est un homme de la Saône-et-Loire, c'est Valdec Rochet. Dès avant, euh, dès avant la guerre de 1939, qui lui-même, après son, la clandestinité, où il a un temps représenté le Parti communiste français auprès du général de Gaulle à, à Londres, et, et qui lui-même devient président... De, euh, de, de la commission de l'agriculture à l'Assemblée constituante euh, en 1944-1945 voilà, et qui sera le leader, si j'ose dire, euh, de, la, euh, de la trace paysanne, le leader du militantisme paysan, euh, suivi ensuite par un, un homme de l'allié, André Lajoigny, qui sera un temps aussi euh, candidat aux élections présidentielles. Voilà, et, et, C'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans l'histoire, euh, je dirais de, de, du Parti communiste le souci d'avoir des dirigeants euh, on peut parler aussi de Patrick Le Yarrick, voilà, voilà, mais euh, des dirigeants qui sont au fait euh, des évolutions des problèmes de l'agriculture, de l'alimentation, de l'écologie aussi maintenant euh, sur ces questions-là questions est-ce que je peux dire un tout petit mot sur, sur la cause des femmes si j'ai si le droit pour, pour, pour, pour, voilà euh, euh, comme le disait Jacques Sadoul, la première communiste française, c'est Jeanne Labourbe, du, des, qui, qui a été assassinée à Odessa par les officiers français et par les officiers russes blancs alors qu'elle faisait de la propagande sur les troupes vers les troupes d'intervention françaises. Voilà. Et dès le début du Parti communiste français, comme ça a été dit, voilà, il y a une des secrétaires particulièrement sectaires du parti c'est Suzanne Giraud, mais il y a aussi des femmes tout à fait remarquables comme Louise Baudin qui est la secrétaire de la Fédération du Finistère qui a, qui a, dont, dont Charles Tillon à, à chanter les mérites qui était une femme extraordinaire et puis dans le Nord il y a cette Martha des qui est ouvrière du textile dès l'âge de 13 ans qui organise des grandes grèves et qui euh, apprend à lire et à écrire comme d'autres dirigeants je pense à Elie Mignot ont appris à, à, à lire et à écrire dans, dans la lutte et qui effectivement et c'est ça ce qui montre l'ambivalence du, du parti communiste qui effectivement au moment du congrès d'Arles en 1937 euh, Maurice Thorez constate, je n'ose même pas dire qu'il souligne je dirais qu'il constate qu'il y a une seule femme au comité central c'est martha c'est martha des rumeaux et très honnêtement très honnêtement ça ne choque pas beaucoup euh, euh, la masse des congressistes et des dirigeants du parti communiste français alors qu'à la même époque il y avait déjà de nombreuses femmes qui avaient des responsabilités et qui auraient dû être au comité central pour être les choses très dire les choses très clairement ces femmes elles vont prendre euh, beaucoup de responsabilités dans la dans la clandestinité le parti avec l'amendement Fernand Grenier de, de, de 1942-1944, euh, travaille pour le vote des femmes et oblige aussi à l'éligibilité, car ce n'est pas tout à fait la même chose que le, que le, que le vote des femmes, à tel point qu'il euh, a contre lui les radicaux. Il faut le dire, dès la clandestinité, comme on les avait eus au moment du Front populaire, parce que les Blum n'étaient pas hostiles au vote des flammes. Mais les radicaux craignaient beaucoup ce qu'ils disaient, que les, les, les femmes votent comme les curés, pour aller vite. Voilà. Et à la libération, sur 33 députés communistes femmes, euh, 10, 10, 10, députés, femmes pardon, 17 sont communistes. Ce qui montre quand même l'investissement, ce qui était souligné tout à l'heure. Et la première femme vice-présidente de l'Assemblée nationale, c'est Madeleine Braun, qui a été une dirigeante aux côtés de Georges Maran du Front National en zone sud. Ce sont les bons côtés. Les mauvais côtés, une militante comme Mounette Dutilleul les a racontés à Agnès Francos, c'est que quand même, Ali à l'exemple de ce qui se passe dans la classe ouvrière et de la place des femmes dans la classe ouvrière il y a quand même une tendance à ne pas leur confier des responsabilités à ne pas voir leur, leur double journée de travail et à ne pas s'intéresser et ça Jeannette vermerche qui par ailleurs a été une remarquable dirigeante des ouvrières du textile avant-guerre, eh a joué un rôle extrêmement négatif sur les questions de la contraception, vous le savez tous voilà. c'est-à-dire qu'il y, y a cette ambivalence c'est vraiment le parti qui fait beaucoup, qui, qui pousse des femmes à, à être députées y compris des ouvrières comme Mugat-Jacquin à la Courneuve, enfin, récemment encore, qui fait ce qu'il peut. Et c'est vrai que ça tombe beaucoup sur des employés, mais aussi parce que ces employés, euh, beaucoup de femmes deviennent employées. Voilà, c'est un, une, une sociologie du travail qui est extrêmement féminine, comme aujourd'hui les, les enseignants. Mais il y a cette ambivalence quand même à, à ne pas être extrêmement en avance sur les évolutions de la société française dans certains domaines vis-à-vis -vis des femmes. Et je pense qu'on va arriver au dernier tour de parole pour les trois intervenants. et Je pense qu'Anne Jolet ne nous rejoindra pas ce soir, mais nous la saluons et nous pensons et nous lui adressons, à, nous lui disons notre amitié. Alors, donc, euh, ben, il me reste une question que peut-être je serais tenté, tenté de proposer à, à Paul Boulan, qui est question posée par Françoise Gégaud à propos de la formation. Euh, des, de ces militants et, et militantes, euh, étant entendu que Nathalie Etuin a consacré une, une thèse à, Strava, à cette question euh, et que Daniel Tartakovsky avait également consacré une, une thèse à cette question à des périodes opposées, euh, voilà, pour, euh, si je vous le signale pour la, quelques éléments de bibliographie. Euh, voilà, boulons. Oui, alors en effet, ça a été un peu évoqué rapidement à divers moments de la discussion. La formation, c'est effectivement central pour plusieurs raisons. Et en premier lieu, parce que le projet on va dire social et politique du Parti communiste, à partir, enfin, assez tôt en tout cas, à partir de la fin des années 20, ça se concrétise, c'est de faire advenir en politique des représentants des classes populaires, essentiellement la classe ouvrière en en lien avec les, les, les principes marxistes, on va dire, mais aussi, et ça a été souligné juste avant, les classes populaires rurales. Donc, faire advenir en politique les classes populaires, ça veut dire aller à l'encontre d'une illégitimité, et notamment le fait qu'ils sont censés ne pas, avoir suivi la, ne pas avoir la formation suffisante pour jouer des rôles de représentants politiques, de députés, de maires, etc. Donc, c'est un des moyens essentiels pour justifier de la place de ces représentants des classes populaires dans le champ politique, c'est de mettre en avant cette formation. Donc, formation les, les niveaux élémentaires hein, puisqu'il y a différents en, en gros assez vite structure un système de formation avec des écoles de, de cellules ou de sections des écoles fédérales ou régionales et puis des écoles centrales avec aussi euh, à différents moments entre deux guerres puis euh, dans les années 60 des écoles de formation internationales euh, en Union soviétique donc une formation qui est vraiment un, un enjeu central à travers ces, ces écoles le un, une, et puis, un encouragement euh, constant, je dirais, à l'auto-formation, à la lecture à, euh, et à l'autodidaxie. Euh, et ça rejoint aussi ce que disait euh, euh, Zoé tout à l'heure, en parlant des cadres qu'elle a pu étudier. Beaucoup de, de dirigeants euh, intermédiaires ou dirigeants de premier plan du parti sont euh, habités par cette... cette appétit culturel, cette, ces pratiques de lecture intensive dès le plus jeune âge, cette dynamique d'apprentissage voilà, et d'auto-apprentissage qui, qui, qui les rend disponibles aussi pour le, le travail politique et qui, les rend, qui leur permet de, de, de dépasser les, différentes, les différents obstacles du, du, du travail politique. Donc, c'est évidemment fondamental dans, dans l'accès finalement au statut de cadre politique, de militant, de responsable au sein de, du Parti communiste. Et ça explique aussi sans doute un investissement très fort du parti sur les questions de, de culture qui a été aussi évoqué dans la discussion. Euh, merci beaucoup Paul, Paul Boulan. Euh, J'ai une question pour Zoé Grimberg de la part de Baptiste Giron qui par ailleurs est... Un collègue euh, donc, euh, qui me demande de, poser, de demander à Zoé Grimberg si ces groupes juifs de la Moye ont tenté de construire des groupes équivalents s'adressant aux juifs des colonies françaises en Afrique du Nord, autrement dit les séfarades. Et si ce n'est pas le cas, demande si c'est pour des raisons sociologiques, culturelles, géographiques ou autres. Euh, alors, bonne question. Euh, donc, les juifs euh, yiddishophones du secteur juif après-guerre, ont d'abord tenté, euh, dès l'issue de la guerre et beaucoup dans les années 50, de s'ouvrir aux Juifs dits français, euh, même si euh, les Juifs yiddishofen n'avaient pu entre-temps devenir français, être naturalisés. Donc ils ont d'abord euh, visé cette catégorie de Juifs anciennement français, et euh, à mesure que euh, des Juifs euh, séfarades, euh, issus des, euh, donc, euh, des anciennes colonies françaises, euh, arrivaient en France, il y a eu des tentatives effectivement de s'adresser à ces, à, ces, à ces nouveaux juifs en France, euh, mais qui n'ont pas vraiment euh, fonctionné pour une simple et bonne raison que le yiddish était une partie intégrante du militantisme et de la culture de ces juifs communistes. C'est-à-dire que pour eux, être juif communiste, c'était être juif communiste en yiddish, euh, même s'ils parlaient français par ailleurs euh, tous les jours. Et la dimension. Euh, culturel yiddish, euh, la langue, euh, disons cette spécificité-là, euh, a en fait euh, conduit ces groupes-là à mourir tout doucement, si l'on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de euh, seconde génération. Par exemple, tous les enfants de ces militants-là euh, n'ont pas euh, euh, repris le flambeau. Et des euh, militants séfarades ne pouvaient pas être intégrés à des mouvements qui, malgré leurs efforts, euh, il y avait par exemple des programmes de, de spectacles en, en langue française, euh, euh, des tentatives d'ouverture vers euh, de la littérature juive séfarade. Il n'y a pas eu vraiment... Euh, non, il n'y a pas eu d'ouverture à ces groupes-là. Et les juifs séfarades... Euh, issus de la colonisation, enfin des pays anciennement colonisés, euh, sont moins allés au communisme. Euh, aujourd'hui, euh, bon, ça se voit beaucoup dans la sociologie du monde juif euh, contemporain. Euh, le monde juif contemporain français aujourd'hui est principalement à droite, euh, est principalement composé de séfarades. Euh, et c'est une des différences euh, politiques euh, fondamentales entre ces, deux, entre ces deux parties du monde juif. Merci beaucoup Zoé. Grimberg, en, en rappelant peut-être que tous les juifs communistes ne militent pas dans ces structures spécifiques. Euh, non, bien sûr. Hein. Voilà, les, les juifs français, euh, c'est-à-dire euh, francophones euh, de naissance, euh, notamment les juifs issus d'Alsace, euh, mais aussi des juifs parisiens, militaient euh, dans, dans les cellules françaises du parti. Non, voilà, pour On n'imagine pas non plus que cette. Non, non, non. <rire> que... En fait, il faut penser la moille et le secteur juif avant tout comme un mouvement d'immigrés moins comme un mouvement de minorité, même si, de fait, les Juifs sont à la fois des immigrés et une minorité. Euh, mais ce n'est pas une volonté du parti de mettre les Juifs à part. Euh, C'est même plutôt les Juifs qui demandent, comme les autres groupements linguistiques, d'avoir cette spécificité. Mais euh, voilà, il n'y a pas de séparatisme, euh, disons, souhaité euh, de toute la minorité juive. <rire> Merci beaucoup, Zoé Grimberg. Un dernier mot pour Nicolas de Verdreyfus, peut-être parce que je ne vois que lui pour répondre à cette question d'André Wiesem, qui est, enfin, en tout cas dans le, le, le, le plateau des, des, des, des intervenants, euh, Qu'est-ce qu est qui a disparu Autrement dit, quel militantisme communiste aujourd'hui Parce qu'on parle d'un siècle, et ce siècle ne s'arrête pas en 1960 ni 70. Donc, il faut quand même envisager le, les choses jusque dans le présent. Et donc, peut-être que Nicolas de Verdrefflux pourrait nous donner quelques éléments à ce propos. C'est un vrai chantier en fait et c'est très intéressant. Je parle aussi aux au responsables à la formation de nos, du nouveau siècle. Voilà. Mais euh, je, je dirais que la principale interpellation, et ça n'est pas la seule sans doute, mais c'est la principale, c'est la question de l'intervention à l'entreprise aujourd'hui parce que le travail s'est morcelé, parce que ces grandes usines sont ce qu'elles sont, parce que la répression est revenue et l'affrontement idéologique est extrêmement dur. Et donc, il y a un vrai chantier d'ouvert, parce qu'il y a de nouveau la volonté quand même d'être citoyen à l'entreprise et pas seulement sur le plan local, qui sans doute pour l'avenir associera je vois les expériences qui sont tentées par les militants d'entreprise d'autrefois et qui se cassent les dents parfois, associera donc euh, le militantisme en ligne, les réseaux sociaux et, et, et, le, et la présence physique, aujourd'hui vous, vous, vous n'allez plus dans une cantine qui était autrefois gérée par les comités d'entreprise vous ne pouvez plus, vous avez une carte pour y rentrer etc, je prends ces exemples parce que moi je suis un ancien militant d'entreprise qui est milité avec beaucoup d'entreprises différents. De voilà. la dernière fois que je passer aux, aux usines flins euh, c'est très intéressant de voir comment les choses se passent quoi aujourd'hui et la seule façon pour les ouvriers je pense surtout aux jeunes ouvriers et mais c'est la même chose pour les ouvriers du commerce qui sont très disséminés mais très nombreux voilà, et les ouvrières aussi c'est sans doute de, de mixer et, et ça n'est pas fait aujourd'hui tout à fait de, de, de mixer un réseau social et l'intervention physique euh, dans, dans l'entreprise parce que il n'y a pas de raison de renoncer à porter la, la parole politique dans l'entreprise et aussi à répondre avec des arguments politiques de fond aux agressions idéologiques des dominants. On ne peut pas laisser ce, ce, terrain, ce terrain en friche. Il y a beaucoup d'autres chantiers, évidemment, dans le militantisme aujourd'hui. C'est à l'ère du numérique, d'abord. Bien sûr, il y a, quand on voit que des associations peuvent réunir 20 000 personnes euh, sur euh, un, un simple appel, sans même qu'il y ait un bout de papier de distribuer, euh, ça interroge euh, mais peut-être dans le bon sens sur euh, une modification en profondeur de la communication politique. Et même à la base, mais ça, je suis assez peu, je dirais, spécialiste de ça. Mais c'est évident que à l'ère de la révolution anthropologique numérique, il est bien évident que tous les modes de communication, tous les modes d'engagement, sont appelés à changer aujourd'hui, à évoluer, à se métamorphoser. Nous sommes qu'au tout début de, de cette façon de faire. D'un certain point de vue, le Covid nous amène, nous amène aussi à, à tenir des réunions sur nos ordinateurs euh, avec les avantages et les inconvénients de la chose. Bien, merci, euh, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté cette rencontre où chacun était dans un créneau un petit peu différent, des historiens, des, de, des, des, des, des militants, enfin militants, en l'occurrence Nicolas Duverdreyfus et... Pas qu'un donc vous avez bien noté. Euh, par ailleurs, je vous rappelle donc les, les, les, les ouvrages qui sont derrière, si je puis dire, ces paroles. Donc euh, la thèse, donc, euh, notamment entre autres, donc, de Paul Boulan, Des Vies en Rouge, édition éditions de l'Atelier euh, les différents ouvrages auxquels a collaboré Zoé Grimberg, mais surtout sa thèse qu'on attend euh, avec, euh, avec appétit. Euh, dire aussi qu'elle a publié dans un ouvrage que vous n'avez pas cité, un ouvrage collectif que vous n'avez pas cité, de Virgile sous la direction de Virgile Cirepis qui s'appelait, en l'occurrence, « La part de l'ombre, histoire de la clandestinité politique au XXe siècle ». On n'a pas parlé de cette dimension, mais effectivement, militantisme, ça peut aussi, dans ce siècle, être un militantisme clandestin. Je voulais donc signaler également cet article qu'elle avait écrit dans cet ouvrage. Et puis, donc, Nicolas de Badréfus, cet ouvrage à paraître aux éditions du temps des cerises, en souscription, donc sur le site du de temps des cerises, donc autour. Et puis, on me souffle que Zoé Grimberg a écrit des biographies dans le métron, ce qui est évident. Et donc, je le, je le signale. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et je vous souhaite une, une bonne soirée. Et donc, à bientôt, à mardi pour les prochains débats. Merci. Merci. Merci.